Pour moi, utiliser des outils de PNL sans l'état d'esprit de la PNL, c'est non seulement pas éthique, mais du coup, ça n'est pas de la PNL. Et moi, pendant ces deux jours, je vais être garant d'un état d'esprit qui est comment on doit utiliser ces outils, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un cadre d'utilisation PNL quand on, fait, quand on travaille avec des outils de communication. On sait bien que la communication, c'est de l'influence, et de l'influence à la manipulation, il n'y a qu'un pas. Alors, je serai le garant de cet état d'esprit PNL pendant ces deux jours.